J'ai commencé un master en alternant chez Schema. Ce master, je l'ai fait chez Oracle Consulting Service, où j'ai fait, j'ai travaillé sur un projet en tant que consultant fonctionnel pendant deux ans. À la suite, j'ai intégré une ESN en Allemagne pendant trois ans et c'est une petite structure, donc j'avais envie de, de quelque chose de, de plus grand. Et donc, j'ai intégré Talent il y a trois ans et depuis, je, je participe principalement à des projets d'implémentation. Euh, sur l'ERP euh, dans des projets à l'international comme en, en Australie, en Roumanie et dans des contextes divers tels que le, la finance, le, la Supply Chain. Alors en ce moment je travaille sur l'implémentation le, de l'ERP Cloud dans un grand acteur de télécommunications euh, en Roumanie. Euh, je suis euh, leader fonctionnel sur euh, le, la Supply Chain Aval donc je travaille sur tous les processus de réapprovisionnement des boutiques et la gestion des commandes de clients. Donc en gros, comment les, comment les boutiques sont réapprovisionnées et comment les clients sont livrés de leurs commandes. Et je gère aussi la gestion des stocks, leur valorisation et comment ils sont comptabilisés. C'est très intéressant. Ce qui me motive tous les jours, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau, de travailler en équipe et aussi la confiance de mon management. Euh, la convivialité. Euh, mon terrain de jeu, c'est talent, c'est les solutions euh, pour accompagner les, les métiers et dans mon cas, euh, les métiers de la Supply Chain. En fait, c'est un métier où on s'ennuie pas euh, parce que ça, va, ça change tout le temps. Euh, le, en fonction du client, en fonction du, du secteur d'activité, en fonction du process, euh, ça va toujours être différent et du coup, il n'y a pas de routine. Et euh, tous les jours, tout, tous les nouveaux projets, c'est une nouvelle aventure. Et, et ça, c'est super intéressant et je suis très content de pouvoir faire un métier comme ça. Alors, je mets en place un outil informatique pour permettre à mon client de faire son métier et surtout, je l'adapte pour qu'il colle à son besoin et à son contexte.